Bonjour c'est content de vous voir. Vidéo SQDC aujourd'hui, grâce à mes trois bons amis Samuel, Jimmy et Dimitri. Grâce à eux, on peut voir aujourd'hui la vidéo du Death Boba de la marque Great White North et le producteur a le même nom Great White North Grower. Donc on en remercie dans les commentaires là, les trois bons chums Samuel, Jimmy et Dimitri. Un gros merci, c'est très apprécié. Ça l'aide beaucoup la chaîne de Winman. 21,35% de THC. 29 et 90 sous. On connaît le Dead Boba à Winman. On a déjà essayé deux autres Dead Boba qui sont à la SQDC. On parle ici du Dead Boba de Namasté qui est 30 sous moins cher à 29 et 60 sous. Ici, c'est 29,90$. Et le Dead Boba le plus dispendieux à la SUDC, je l'avais très bien aimé, euh, c'était le Boba de Top Leaf, qui est du Dead Boba. Il y a aussi la marque re -Up. on sait c'est le bas de gamme de Namasté, euh, qui nous offre le Dead Boba à vraiment un prix, euh, j'allais dire ridicule, mais c'est pas un et 3,5$. Ils nous vendent ça ici, là, à moins qu'il y ait la possibilité. C'est un 15 grammes à 71$ dollars qui n'est plus disponible. Donc, le dead Boba en 3.5, il y en a 3. Il y en a deux à 29$ dollars et 1 à 41$. Le produit namasté, j'ai jamais vraiment aimé la marque namasté. J'achète plus de produits namasté, euh, même s'il y aurait des marques, euh, des, des, des variétés. Euh, intéressante, euh, on parle ici là, de Wedding Cake, Pink Kush, uh, Gorilla Glue, je ne dépenserai pas d'argent pour Namasté, c'est une marque que j'ai mis de côté, j'ai assez fait de tests sur cette compagnie-là, il euh, y a beaucoup d'autres produits à essayer, beaucoup de compétitions, vous le savez très bien, beaucoup beaucoup de produits à 25$ là, qui m'intéressent beaucoup ces temps-ci à la SQDC. Encore merci à Jimmy! Samuel et Dimitri pour le virement qu'ils m'ont fait pour pouvoir se procurer ce produit-là. Pour que je puisse me procurer ce produit. Donc, euh, les papiers ont revolé. On s'en fout. On s'en fout. On ouvre ça. 21.35 THC C'est bien. C'est bien. J'aime ça. Je pense bien. J'aime ça. Pas de boveda, pas de boost, pas de pochette d'humidité. Humidité parfaite. Euh, on va mettre les lunettes magiques. Si on regarde ici les terpènes, les terpènes, non, c'est les arômes. Cariophilène, la terpène dominante. On a appris avec Weedman que. Qu à l'occasion, à, à l'occasion, la terpène cariophilène ne nous dérange pas. On sait qu'au début avec Winman, euh, on avait beaucoup essayé les produits de canopy avec Tweed. Souvent, la terpène dominante était le cariophyllène et c'était vraiment accentué sur les goûts poivrés, euh, clou de girofle. Euh, c'était vraiment désagréable. Et depuis là, le début de la légalisation, déjà deux ans et demi ont passé. On voit que d'autres produits de la SQDC avec la terpène cariophyllène sont présents mais nous nous nous, nous dérange pas hein à, à Whitman. Donc euh, qu'est-ce qu'on voit ici là On parle ici de Great White North. On sait que Great White North nous avait produit euh, le produit euh, de la marque le 514. On parle ici, c'était un OG Cush. Oh, ça me vient pas à l'idée là. Euh, le Saint-Henri-Couche, le Saint-Henri-Couche de 514, qui est complètement disparu. On n'entend plus parler, même la marque 514, il n'y a pas eu un deuxième produit euh, qui est apparu sur les tablettes de la SQDC. Donc, est-ce que la marque 514 a été remplacée par la marque Maison Great White North? J'imagine, j'imagine. 29,90, euh, d'après moi, les yeux fermés, ça va battre les produits Namasté. J'aime l'arôme, euh, ça a l'air bien. On va l'égrainer. Hein? Euh, souvent, souvent, quand on égrène le cannabis, il y a un petit peu plus d'odeur. Euh, je vais vous dire franchement, surtout le cannabis que j'ai fait pousser. Euh, quand je l'égraine, ça sent 10 fois plus. Mais à l'occasion, à l'SQDC, il y a des fois que j'ai grainé le cannabis et il n'y avait pas plus d'odeur, ce qui est vraiment un peu triste. Donc ici, le Great White North... Euh, Bien, bien, rien d'extraordinaire, euh, j'ai vu quelques cannabis là, à 25$ euh, comme tribal, sans le nommer le Gelato mint, vraiment supérieur côté visuel. On parle ici du manque de tricône, euh, la couleur, il n'y a pas de taches de mauve, il n'y a pas de belles euh, surprises là, comme on pourrait peut-être trouver avec euh, le pinko de San Rafael. Je pense qu'on ne dira plus ça bientôt, là, le Pink Kush San Rafael. On sait qu'on est très échaudés avec le changement que San Rafael a fait avec leur nouveau Pink Kush et leur nouvel emballage et leur pochette d'humidité, etc. Donc, ici, le Dead Boba. Euh, on sait que le Dead Boba est produit avec du Dead Star et du Boba Kush. Donc, Boba Kush, un couche. On aime ça ici à Weedman. On sait aussi que j'ai fait pousser du Boba Kush CBD. Euh, deux phénotypes, donc deux graines, deux semences de cannabis. On va voir le résultat au mois de mai. Le curing est présentement terminé de mes variétés que j'ai fait pousser avec ma Spider Farmer SF4000. Donc, soyez-y, soyez présents. Durant le mois de mai, on va goûter, analyser, critiquer le cannabis que j'ai fait pousser. On va voir si c'était bien trimé aussi. On va voir beaucoup de choses. Est-ce que, Est que vous voulez le voir de plus près à la caméra? J'imagine que oui, parce que faut le voir, le sentir, avant que je puisse en fumer un. Et ça me tente d'en fumer un très rapidement. Encore merci beaucoup, beaucoup, beaucoup, Jimmy, Samuel, Dimitri, pour ce beau cadeau que vous m'avez fait. C'est très, très apprécié. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Vous allez aussi vous abonner sur ma chaîne Instagram. Donnez un pouce, écrivez un commentaire, ça m'encourage beaucoup. Et n'oubliez pas d'avoir ma story sur Instagram. Là, je l'utilise beaucoup. De 300 à 400 personnes voient ma story à tous les 24 heures. Donc, on égraine ça euh, rapidement. Vous voulez savoir les autres terpènes Je vous entends, je vous entends. Donc, euh, entre 18 et 25 de THC. Donc, ceux qui regardent seulement le THC, quand même 18, c'est quand même intéressant. Euh, entre 18 et 25. Ici, on a dit tantôt le 21.35. Euh, terpène, on dit cariofilène, Et ensuite, on a le bisabolol. Toujours un peu effrayé avec ce type de terpène, euh, une terpène qu'on ne voit pas souvent à la SQDC. Euh, je la connais tellement pas que je pourrais même pas te dire si c'est terreux, fleuri, euh, fruité. Je ne sais pas si le bisabolol est associé à quoi. Je ne sais pas. Humulène, humulène, je pense qu'on retrouve ça dans le houblon, dans les noisettes. Ensuite, on a le linalol, linalol, lila, lavande. Mais ici, j'ai été vraiment mélangé. Je vous le dis là, je vous dis la vérité. Je vous aurais dit mon petit combo préféré. Sans voir là, j'aurais dit myrcène, limonène. Puis y a pas de myrcène, puis y a pas de limonène. Donc, euh, je vais l'égrainer, je vais vous montrer. Puis, si ça goûte un peu ce que j'imagine que c'est supposé de sentir goûter, euh, ben les terpènes sont complètement dans le champ. On regarde ça immédiatement. Donc, voici le Death Boba de Great White North. Euh, avec le zoom comme ça, on peut voir c'est quand même bien. C'est quand même bien. J'avais peut-être mal réagi là, à ma première, euh, la première vue. Mais... Euh, il y a du cannabis à 25$ à la SQDC là, de ce type de qualité. Donc, euh, le buzz, on va voir quand même bien, quand même bien, quand même bien. Juste, juste mon opinion personnelle, j'ai l'impression que ça remplace euh, la marque 514. La marque 514, là, je me rappelle, c'était à 28$ et quelque chose. Là, euh, le fameux Saint-Henri-Couche. Donc, d'après moi, là, Great White North remplace 514. C'est une opinion personnelle. Ok, on égraine ça. Et puis on va voir si ça a un petit goût de couche. Euh... Et puis on va voir si ça serait peut-être plus associé à Myrcène-Limonène. Hein? Le Myrcène-Limonène, c'est souvent, souvent dans les cannabis que j'aime beaucoup. En tout cas, on égraine ça, là, immédiatement. De retour avec le Dead Boba de Great White North. Encore un gros merci à Jimmy, Samuel et Dimitri. Merci. Donc, c'est ce que je pensais quand je l'ai grainé. ça sentait très bon. J'aurais eu l'impression que c'est du myrcène limonène. Quand on regarde les arômes naturels, c'est pourtant moufette, terreux, boisé. Pourquoi je dis pourtant mais terreux, habituellement, c'est associé à Myrcène. On retrouve pas le Myrcène. Moufette, si je me trompe pas, le moufette, c'est associé un peu à linalol. Moufette, citronnée, c'est l'inalol. On n'a pas le linalol dans cette situation. Donc, si on suit seulement aux terpènes, il y a peut-être plusieurs personnes qui n'achèteront pas ce produit. Pour ceux qui aiment un peu là, les goûts comme Winman, les goûts de couche, les goûts de gorille Glue, etc. <coughs> Merci encore aux boys. Moi, j'ai été vraiment attiré par ce produit à cause du nom « Dead Boba euh, ». J'avais aimé le « Dead Boba » de Top Leaf. J'ai aimé le « Gelato 33 » de « Great White North ». Donc, je me suis dit « Est-ce que Great White North va faire un très bon « Dead Boba »?» C'est pour cette raison. Et puis aussi, on sait que « Great White North », c'était le Saint-Henri-Couche de 514. Un produit à 28,50$ environ. Donc, je me dis si « Great White North » nous fait un produit à 29,90$, un peu plus cher, un peu plus dispendieux que le Saint-Henri-Couche de 514. Je me dis, écoute, ça va sûrement être un bon produit. Ils ont trouvé un bon phénotype. Hein? C'était quand même un bon produit, le Saint-Henri-Couche. Tout le monde l'avait aimé. On se demande encore quest ce qui est arrivé avec le Saint-Henri-Couche de 514. Alright, abonne-toi, man. Abonne-toi. Plusieurs vidéos qui s'en viennent encore au mois de mai. Ma grow est finie. Mon curing est fini. On va maintenant essayer les cannabis de Weedman. Encore merci Dimitri, Samuel et Jimmy, voici le Dead Boba, The Great White North Grower. Peut-être un petit peu moins bon que qu ce que j'aurais pensé pour le goût. Peut-être justement la, la, la deuxième terpène qu'on connaît moins là, chez Winman à la SQDC aussi. Euh, Bisabolol. Euh, Peut-être un peu présent là, cette terpène-là. Je vais regarder euh, sur le site de la SQDC immédiatement. Je vais regarder euh, s'il y a d'autres produits. Dans la terpène dominante et le bisabolol. Je ne penserais pas, je penserais pas, euh, si on retrouve cette terpène-là dans les produits, ça va sûrement être la deuxième, la troisième terpène. Donc ici, terpène dominante, est-ce que c'est possible de sélectionner bisabolol? Même pas, euh, commence par c'est en ordre alphabétique. Donc on retrouve le bisabolol à l'esculissé à quelques endroits, à quel, dans quelques produits mais ce n'est pas la terpène dominante. Donc c'est peut-être un peu plus difficile là, de la... d'y goûter, de la connaître. J'avais tellement aimé le Dead Boba de Top Leaf que c'est sûr que c'est mon préféré. Puis de l'autre côté, j'ai tellement été déçu de Namasté que ça va être mon deuxième. Mais on sait qu'on a eu un très beau mois d'avril pour les nouveautés à l'SQDC. Euh, il y a tellement de produits là. Ça ne fait pas partie de mon top 10. Ok? Euh, je, je, je, je, je, je vais le goûter encore. C'est la première fois que je goûte, il y en a plusieurs qui m'ont demandé sur Instagram si j'avais déjà goûté, non. première fois que je goûte, premier contenant que j'achète. Je ne tripe pas, je ne tripe pas au bout. J'essaie de décortiquer, j'essaie quasiment de l'aimer. Il est correct, il est correct. Mais il y en a qui vont l'aimer, man. Le cariophilène n'est pas si présent que ça. Je pense que c'est le bisabolol là, qui a un petit goût spécial. un petit peu de nez bouché aussi, mais quand même, j'y goûte, j'y goûte. C'est le bisabolol, le bisabolol. Euh, pas si fort que ça. Euh, c'est <coughs> pas un gros indicat. Je sais pas dans quelle catégorie qu'ils ont mis ça. Hybride. <coughs> euh, je vais peut-être couper la vidéo pour euh, t'en reparler un peu plus tard pour parler du buzz. Mais euh, à 21.35 habituellement, là, ça me donne un, un peu une indication assez rapidement. Mais. Euh, Pas convaincant, parce que je suis pas convaincu. Pas, pas, pas compliqué, je, ça me fait bien de la peine. Ça me fait bien de la peine. Mais euh, le 21.35, là, pas sûr. Vraiment pas sûr. Tu sais, je veux, mais je veux, je veux. Je veux, je veux tellement, man. Mais il est, il est pas là, le 21.35, le gros. Il est pas là, là. Non, on va se dire les vraies affaires, là. Non, non, non, non. C'est pas un vrai 21.35. 29,90$ euh... Non, tu peux pas l'acheter. Il y a deux autres produits que j'ai déjà essayés à 25$. On va voir la vidéo très bientôt. Euh... La compétition est forte à SQDC. La compétition est forte à SQDC. Puis oublie pas, mardi, un nouveau produit de Canara va sortir. Un nouveau produit de Tribal. Grosse rumeur, grosse rumeur. produit Tribal mardi, le gros. Rumeur, Cuban Lynx. Winman pense que c'est le Cuban Lynx qui va sortir mardi à la SQDC. Le nouveau produit tribal. Rumeur, rumeur. Allez, merci encore, Dimitri. Merci encore, Samuel, Jimmy. C'est pas mon préféré. Je vais le fumer. Il est bon pareil. Mais... Euh Le prix là, c'est très compétitif, très très compétitif. All right, je te reviens euh, très bientôt euh, pour te parler du buzz. All right, fait que tu veux savoir le buzz, écoute, il y a deux choses pour le buzz, hein. Il euh, est comment le buzz, puis la qualité, hein. Euh, qualité, comment qui est le buzz, y est tu dans Il est tu dans le corps? Euh... Il est-tu en tête, il est-tu dans le corps, finalement, il t'écrase-tu, il te réveille-tu, il te fait-tu parler, euh, il t'écrase-tu, il t'endors-tu, il est-tu tu, est -tu sais. Et puis la qualité, ben, t'es-tu bien? Aimes-tu ça? Est-ce que ça dure longtemps? Euh, la qualité, comment je viens de te dire ça? T'es-tu bien? Il, il dure-tu longtemps? C'est un peu de man que je verrais ça, la qualité du buzz. Euh, quand tu fumes un joint, t'es gelé. T'es gelé, man. Tu comprends-tu? Mais c'est là que tu différencies du weed, c'est du weed, ou non, man. C'est pas vrai que du pot, c'est du pot. OK? Quand le monde dit du weed, c'est du weed... Non, il la qualité, il y a, y, a, y a des buzz différents, tu comprends-tu? Euh, pas entièrement, pas, pas entièrement satisfait du Great White North. Euh, le phénotype d'Edbaba, euh, je l'ai dit, mieux que Namasté, j'aime rien de Namasté, ok? Euh, J'essaie de défendre un peu le ultra Sour de Namasté, là, mais pense-y, je... pense-y une Ultra Sour Namasté, c'est quoi? C'est 30$? dollars ça, man? 2021, SQDC au Québec, Canada. Oublie ça. C'est fini, Namasté, c'est fini. Donc, euh, 30$, moi je commence à être sévère. Euh, je connais pas euh, 25 Dead Boba. Hein. Je n'ai essayé 3, 3 à la SQDC. Il euh, y en a qui vont l'aimer. Puis ce que je voulais te dire, euh, le boss c'est hybride. Il euh, y a pas vraiment, il est pas très endormant. Hybride, peut-être même hybride sativa même. Euh, me fait parler un petit peu plus rapidement. Euh, le goût, on dit ici le mouffet terreux. Je, je, je trouve même que le linalol, qui est la quatrième terpène. Euh, un petit goût là de, de lilas lavande un petit goût là à la fin quand qu on fume là on peut le détecter un petit peu le, le, le, le linalol euh... puis je pense que c'est soit le bolol ou le humulène justement le humulène aussi on le voit pas très souvent donc le le dead boba euh, correspond un peu aux terpènes qu'on voit là mais j'aurais peut-être enlevé cariophyllène puis j'aurais peut-être mis myrcène limonène avec toutes ces terpènes-là bizarres. Donc, c'est pour ça que je, je l'aime un peu, mais il y a des petites affaires qui l'accrochent, que je n'aime pas, puis je pense que c'est pas, pardon, je pense que c'est pas le cariophilène qui me dérange. Je pense que qu'est-ce qui me dérange, c'est bien dit, là, c'est très bien dit, là. j'avais de la misère à m'exprimer. Parce que je gelé. Oui, j'ai fumé un joint, man. Quand t'as fumé un joint, t'es gelé. Tu comprends-tu? Euh.. Je trouve que c'est genre un, un myrcène limonène, un petit goût là, de couche que j'aime. Magané avec le bisabolol, le humulène et aussi le linalol. Je, je le goûte un petit peu. Euh, je suis pas un gros fan de linalol. Euh, euh, mais la terpène que j'aime le moins, c'est quand c'est le cariophyllène épicé, cariophyllène clou de girofle, euh, cariophyllène poivré. C'est vraiment la terpène que j'aime le moins. Mais souvent, le cariophyllène est dans mon cannabis préféré. Euh, donc c'est un peu là, bizarre ça. Je te le recommande pour ceux là, qui sont des grands fans de Dead Boba, peut-être qu'ils vont pouvoir comparer avec ce qu'ils ont déjà eu comme expérience dans leur vie. Euh, mais si t'es pas un super gros fan de Dead Boba, euh, puis que ça te dérange pas trop trop de passer à côté, je te dirais de passer par à côté, par à côté, de côté, de côté, par au côté, sur le côté. Euh, à 25$ si, aurais, si tu avais été un peu plus curieux peut-être, vas-y, achète-le mais à 29,90$ malheureusement, c'est, ça me dérange un peu mais c'est qualité Saint-Henri-Couche mais je, je retire mes paroles je trouve peut-être pas que c'est qualité Saint-Henri-Couche écoute, c'est mon opinion je trouve qu'ils ont peut-être un peu triché sur le 21.35. Mais, tu me vois parler, peut-être c'est un genre de 21.35 plus hybride cette va. Le buzz partout euh, sur le top de la tête, là, à travail, là, vraiment sur le top. Tu sais, tu te rappelles, -tu, dans mes dernières vidéos, j'avais parlé aussi d'un buzz là, tout en avant du corps, mais lui non. Lui non, c'est vraiment là, tout le top de la tête plus. Comme si m'avait scalpé la tête. Lui, c'est plus là, la moitié de la tête vers le haut. C'est vraiment dans la tête, ça se passe. Vraiment dans la tête, ça se passe. Mais j'aime pas ça. C'est pas un buzz là, que, que, que. Je, je, je, je l'analyse beaucoup. J'ai coupé la vidéo. Je suis. Into it. Je suis en plein dedans. Et puis. Euh, c'est pas que c'est pas, pas un buzz qui me trip. Qui, qui me fait triper au bout. Je te laisse là-dessus. Euh, c'est parce que je, je, je, il est pas si mauvais que ça il est pas si mauvais que ça je te donne une note de 6 sur 10 euh, très sévère très sévère. il y en a qui vont l'aimer il y en a qui vont l'aimer mais dis-toi que je te termine avec ça dis-toi que le bisabolol, le humulène, le ninalol c'est un peu présent c'est un peu présent je te laisse là-dessus Peace.